Salut la Fresh Aujourd'hui, nous parlons des temps morts. Lors d'un match, chaque équipe dispose de trois temps morts qui ne peuvent excéder une minute. C'est le capitaine de l'équipe ou son suppléant, qu'on appelle l'alternate, qui peuvent demander l'arrêt momentané du match. Lors d'un temps mort, le chronomètre est arrêté et il ne reprendra qu'au début du jam suivant. Ces temps morts ne peuvent être demandés qu'entre deux jams. A la fin du temps mort, les patineurs doivent se repositionner sur la piste dans les 30 secondes. Les arbitres peuvent aussi demander des temps morts. Il s'agit alors d'Official Time Out. Ils ne sont pas limités en nombre et en durée et peuvent intervenir en cours de jam. Si tel est le cas, le jam prend fin et un autre sera lancé après le temps mort. Ces temps morts peuvent servir à réviser une décision ou ajuster le nombre de patineurs sur le track. Vous savez désormais tout ce qu'il faut savoir sur les temps morts